Je suis Tatiana, l'assistante de la fac de droit à l'UCL et je suis partie en mobilité en Irlande, euh, l'université partenaire, 2 minutes, euh, fin mars. C'était pour faire un peu de job shadowing parce que c'est un partenaire important. Nous avons plusieurs doubles diplômes avec eux et c'était pour découvrir leur fonctionnement, pour améliorer les processus internes, rencontrer l'équipe, les différents services avec qui nous travaillons au quotidien. J'ai rencontré mes homologues avec qui je travaille tout le temps. J'ai rencontré le service des RI centrales de l'université de Minout. J'ai rencontré le service logement. J'ai visité le logement. J'ai rencontré les étudiants en français qui sont actuellement sur place, qui font leur mobilité semestrielle et ou annuelle. Le petit-déjeuner. Le petit-déjeuner gigantesque irlandais avec des charcuteries, les champignons, les haricots, déjà ça. Il était toujours bien accueilli, avec beaucoup d'humour. C'est vraiment très, très sympa. Les gens sont adorables. Ici, il y a un chat qui habite sur campus qui s'appelle The Library Cat, donc le chat de la bibliothèque qui a sa petite propre maison, euh, qui est très connue, c'est la célébrité du campus. Ouais. Euh, bah, avec les collègues, euh, nous avons visité la brasserie Guinness, ce qui fait aussi la partie de l'expérience. C'était très chouette, très intéressant aussi.